Salut à tous Bonjour à tous Bienvenue ici en Normandie où on poursuit notre web série chez Mom Groupe Belle. Et aujourd'hui on va bosser chez Mont -Blanc avec Cynthia. Ça va Cynthia Ça va et toi Jérémy Ouais bah, super, je suis ravi de découvrir ton job. Tu fais quoi ici Ici, je suis conductrice de ligne. Et tu fabriques Je fabrique des gourdes. Ah, les fameuses gourdes Mont Blanc. Ouais, c'est ça. Génial au chocolat. Bon, on va bosser alors Ouais, on va s'équiper. Et je te suis. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai présenté mon métier. Donc moi, ouais. je suis conductrice de ligne au remplissage des gourdes, donc on va remplir des gourdes. Génial. Ça veut dire que tu conduis une ligne toute seule ou... C'est ça, ouais. Je suis conductrice et euh, je m'occupe de tout. Je m'occupe de remplir la machine, de changer les bobines et surtout tout ce qui est test qualité. Et tu fais ça toute seule Et Je fais ça toute seule. Et ça fait combien de temps que tu fais ce job toi Ça fait cinq ans que je suis ici. Et ouais. avant, tu faisais quoi Et avant, j'étais dans l'agroalimentaire, mais euh, pas dans la laiterie. Ah bon Non, D'accord. Au moins ici, on est bien, il fait chaud, il fait 25 degrés toute l'année, on est bien. Et ton rythme de travail, c'est quoi tu Moi en... je travaille en 3-8. Donc un coup de nuit Un coup de matin et un coup d'après-midi. Et sur quels horaires Je fais 13-21, 21h-5h et 5h-13h. Et ça, ça change toutes les semaines Et ça, ça change toutes les semaines, c'est ça. Okay. Autant dire que l'été, c'est appréciable. Quand on <rire> fait 5h-13h et qu'on a toutes nos après-midi, c'est que du bonheur, et ça nous laisse vachement de temps libre. Euh, par exemple, pour prendre des rendez-vous médicaux, ouais. c'est super simple. On n'est pas obligé d'attendre le samedi matin d'être en week-end, ah bah oui. ben ça c'est top. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job La responsabilité, ah oui. le fait d'être autonome, euh, le fait d'être polyvalent aussi, de changer plusieurs fois de, de poste. Ah ouais. Et il euh, y a aussi bah, forcément les horaires, euh, le fait d'avoir du temps libre, et on ne va pas se mentir, on ne travaille pas le week-end. Ah euh, ça... Jamais Jamais. Et si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire tu aurais eh ben, répondu quoi Effectivement, c'était pas forcément le boulot que j'aurais voulu faire dès le départ et ouais. au final je suis tombée dedans et j'en ai trouvé que, que des avantages donc au final j'y suis rentrée et j'y suis jamais ressortie. <rire> Moi quand j'arrive déjà je prends la relève avec l'équipe qui était là avant okay. euh, pour savoir du coup s'il y a eu des problèmes sur la machine ou est-ce qu'on en est au niveau de la production. Ça me permet d'avoir du coup une vue d'ensemble sur les 8 heures que je vais passer. Et ensuite, j'ai commencé mes tests qualité. Les tests qualité, on en fait toutes les 15 minutes. Ah oui, tous les quarts d'heure. Ouais, tous les quarts d'heure. Du coup, un test qualité, on fait le contrôle de poids. Euh, nos... Donc, combien tu prends de gourdes On en prend 8. 8, 8 8 gourdes 8 gourdes. De là, on fait la moyenne. La moyenne, il faut qu'elle soit aux alentours de 85 grammes. OK. Donc, ça nous permet d'ajuster si on a trop ou pas assez. Et ensuite, on passe, on passe au test d'éclatement. C'est quoi ça Les tests d'éclatement, en fait, on va vider nos gourdes. On va injecter de l'air à l'intérieur. Jusqu'à l'éclatement, si on est au-dessus de 2 bar sans c'est bon, sinon en dessous. Du coup, on fait des réglages, on appelle les électro. mais... Euh... Pour voir si c'est résistant, quand Voilà, pour voir si c'est résistant, c'est surtout pour pas que nos bandes soient fuitées et qu'il y ait un risque pour le consommateur. D'accord, donc si je marche dessus, elle éclatera pas. Quoi. Si on marche dessus, elle éclatera pas. Bon, et après, dans la journée, donc, je fais mes contrôles. C'est ça, en fait, on fait nos contrôles, ouais. on a aussi du coup des changements de bobines. C'est ce qui crée la gourde en fait. La gourde, elle n'arrive pas toute prête faite, c'est nous qui la faisons de A à Z. Et sur la machine, moi je, suis, je vais régler, je vais faire beaucoup de réglages, des contrôles qualité, et ensuite niveau manutention, on a quasiment pas du tout. Ah bon Non, du tout. Tu ne portes rien On ne porte jamais, aucune charge lourde. Génial Ouais, c'est super. Donc, c'est accessible à tout le monde C'est accessible à tout le monde. Okay. Et où tu as appris ce job, toi Et moi, je l'ai appris ici. Ah bon Oui. Par exemple, moi, je suis formatrice. J'ai passé ah. une formation formateur. Ah bah tu qui... vas me former. Eh ben, exactement. Il y a quatre semaines de formation. En quatre semaines, je peux faire de toi un véritable pilote de machine. Eh bien, commandant, eh ben, parti. je suis prêt eh pour piloter ben, Et avant, tu as quoi comme formation Et avant, j'ai une formation pour être dans la relation client. Ah ouais. Pas du tout en adéquation avec l'agroalimentaire, mais ça peut prouver aussi que les personnes peuvent venir ici, qu'elles soient euh, jeunes ou moins jeunes, avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme. Tout le monde peut faire mon travail et tout le monde est formé à la même enseigne. Normandie, en je bosse ici. Mais on recrute aussi en Haute-France. Plutôt pêche, c'est mon péché mignon. Plutôt nuit, c'est vrai que l'été, c'est plutôt cool d'avoir tous nos après-midi. Ici, on est en 3-8, alors les 3-8. Mmh. Super bon ton chocolat C'est vrai Mais ça se conserve pas au frigo, en fait. Du tout Ah, génial Pour les enfants, ils peuvent mettre ça dans le cartable, passer 8 heures à l'école, ils prennent ça pour le goûter. Et les parents pas. au bureau. Exactement, c'est ça. <rire> et si vous aussi vous avez envie de venir fabriquer ces bons produits ici chez Mom Group Bell, n'hésitez pas. Ils recrutent dans l'équipe de Cynthia. Postulez. Ça. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous un prochain épisode, je crois, avec ta responsable. Exactement, Pauline, qui est responsable d'atelier. Et n'oubliez pas, Cynthia, likez la vidéo et, et abonnez-vous.